Le J'espère que vous avez bien suivi vidéo, vous allez voir un game absolument génialissime avec Eudora. Alors attention, Eudora c'est pas un très bon perso, c'est même plutôt un mauvais personnage, c'est tout simplement ultra RNG. Il y a une game excellente, une game magique avec Eudora pour 5, 6, voire plus game euh, finalement horrible, finalement des espèces de turbo top 8, top 7, voire top 6. Bon ça tombe bien dans cette vidéo, vous allez avoir la game magique, mais il y a un mais je vous laisse visionner ça, vous allez voir, c'est vraiment euh, bah quelque chose d'exceptionnel. Bref, je j'ai pas envie de spoiler donc euh, je vais me taire. Bon visionnage. Je suis pas sûr que le Galewick soit très bien. Bon, en plus, il n'y a, pas... a pas de murloc. Eudora ou Holmes Eudora, on va plutôt chercher Holmes, on a la 6. Holmes, on va prendre Eudora quand même. Merde, j'ai pas cliqué Ah si, ça a quand même pris celui à gauche. Euh, ouais, Holmes, euh, il a pas d'armure, il a une pièce certes, mais et encore, on est même pas sûr. Hein, il faut arriver à bien deviner, c'est pas forcément évident parce que ça va être marqué mort-vivant. Enfin, en fait, le truc c'est que ouais, je, je crois que Holmes, on peut se tromper en vrai. Ok, alors il y a une strat où on fait pouvoir Wicked hein, avec les avec les tokens. Cette strat là. Elle permet d'aller chercher plutôt un taverne 5. La question c'est est-ce qu'on va aller chercher un 5 ou est-ce qu'on va aller chercher un 4 Je crois que ça ne me dérange pas d'aller chercher un 5 rapidement, donc je vais faire le pouvoir héroïque T1. Donc dans ce cas là j'irai pas chercher un 6. Je gèle. Oui pour le chat. Ouais Holmes c'est dur, ouais, ouais je pense c'est un peu compliqué. J'ai envie de commander l'eau fraîche pour ma copine qui est en colocation. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients à mettre au frais ou pas. Parce qu'en colocation, ça, vo ça vole beaucoup. Ah, ça vole beaucoup. Bah, C'est que des produits frais. Euh. Qu'est-ce que je vais faire euh... J'entends mon up, machin, puis up, machin. Ouais, c'est bien. Euh, bah, c'est que des produits frais. Bah, j'étais en coloc, moi, ils m'ont jamais volé. <rire> enfin, je sais pas, remarque, je sais pas, peut-être. Bizarre ça. Mais euh. <rire> J'ai cru que t'allais me dire parce que le frigo est tout petit. Bah, si, y a pas mal de trucs en frais. Après, euh... je sais pas, ils vont. Non, ils... bah, tu mets un mot, euh, ne me volez pas. Hein. S'il vous plaît, ne me volez pas, quoi. C'est quoi cette coloc de Madoff là Tu fais coloc avec Jérôme Kerviel et Madoff ou quoi La bataille fait vraiment rage donc Se barrer si vous faites voler chez vous, là, c'est clair. Tu te fais voler par les gens qui habitent chez toi, il faut il faut que tu te barres. Hein. On m'a déjà volé un slip en coloc, rien de plus. Hop oh, ou sale. L'avantage de cette strat, c'est qu'au moins on reste pas trop en mode où on a pas de carte, quoi. Parce qu'en fait, si tu loupes ta. Si tu vas chercher la 6 mais que tu loupes ta tempo, bah en fait, tu te fais fracasser, quoi. bah tu peux te faire fracasser, ça dépend de tes adversaires Là au moins ça dépend pas trop de nos adversaires On se fait fracasser forcément Mais on a plus vite la carte Deux tours avant même C'est vrai qu'on prend un peu cheros, mais bon Propre le slip. En plus, c'était un slip. Marvel, il était trop cool. Ouais, c'est bizarre ça, quand même, de voler un slip. Le slip de ton coloc, mais. Ah, mais c'est bizarre de se faire voler en coloc, quand même. Pas, franchement, euh... normalement, tu fais une colocation. À moins de faire euh, une colocation euh, avec des truands, mais normalement, c'est tes amis, les gens en coloc puis même tu vas être, ou alors tu fais une colloque avec des gens avec des gens qui sont bêtes parce qu'ils se disent je vais pouvoir te voler des bêtes et méchants je vais pouvoir voler une, la personne qui vit avec moi mais elle le saura pas bah si t'es es seul avec moi donc si c'est pas moi c'est toi enfin à un moment faut être méchant et bête en vrai donc faut partir clairement Clairement, ouais, c'est clair, il y a plus de respect en prison quoi. C'est maintenant que tout commence. Let's go. Ouh. Mamie, mamie, mamie. Oh là là, Nomi, Nomi, t'es cinq Nomi, t'es 5 avec ça J'aime trop ma vie. Ok. Faut, te, faut tenir là maintenant. Pas forcément, Fiche. Quand j'ai dû trouver un logement à Paris, j'ai fait une coloc avec des gens que je connaissais pas. Pour le loyer, ça se fait beaucoup, ouais. Mais c'est quand même des gens bêtes bah et méchants s'ils te volent. Parce que tu vas forcément savoir que c'est eux. Elles sont 15 dans la coloc, donc compliqué de savoir c'est qui. Elles sont 15 dans une colocation. C'est que c'est pas un hôtel le truc c'est pas une, une... comment on appelle ça Une auberge de jeunesse Ah mais le 15, il y a un seul frigo pour 15, non c'est pas possible. T'es sûr que c'est à 15 une colocation Genre c'est quoi est, elle, est à, elle est à Malte et en fait elle joue au poker. <rire> c'est une colocation de joueur de poker à Malte ou quoi Malsain ton truc là. Ok. Bon, on est pas mal. Franchement, on est même exceptionnel, exceptionnellement bien, là. Faut pas taper là, quoi. La petite vache. Le counter chat. Et encore, il a de la chance, j'aurais pu le counter, Bob. Merci, Kawit du 85. Merci beaucoup. Give me. Give me des L.M. Oh, waouh. J'ai fait une connerie, je crois. J'ai envie de garder ça, mais je crois qu'en vrai, on s'en fout. Je le garde. Hein. Faut tenir, et heureusement. Typiquement, Nomi, c'est horrible avec Eudora. Mais là, avec ça. C'est pas que Nomi T5, parce que Nomi, c'est la carte la plus nulle du jeu, mais là, c'est vraiment d'avoir la tempo avec ça qui fait qu'on on a le temps de construire, quoi. On est à 33, on a le temps. Parce que là, si on avait que Nomi et avec ça, on avait, je sais pas, un, un golem des moissons dorés, bah, franchement, c'est Turbo Top 8. Même Nomi T5, hein. Bah c'est 15 filles dans la coloc en plus, c'est 15 filles. Particulier <rire> comme truc. Vous vous vraiment bien. Merci Bob. Bah c'est t'es gentil, gentil avec moi aujourd'hui hein, il faut le reconnaître. Hein. Mais il y a un seul toilette ou pas Non mais c'est pas possible, 15, c'est un château. Enfin, J'essaye d'imaginer un truc. Moi quand j'étais en Irlande, j'étais dans une, une, une colocation, on avait chacun une chambre et un truc en commun. et un... enfin, ouais, une coloc dans une grosse maison mais on était 1, 2, 3, 4, 5, on était 5. 5 ou 6. Et pourtant la maison était vraiment grande hein. 15, je vois pas, j'arrive pas à voir en fait. Je... Mon cerveau, il bug, je crois. Le meilleur d'entre nous. Non, ce n'est pas Alain Juppé, c'est le Magmaloc. Louer, ça le... Louer soit le Saint Magma. C'est une résidence étudiante, juste la cuisine en commun. Ah, ok, ouais, ouais. Ah, mais ça, je vois. Ah, mais c'est une... C'est pas une maison avec 14 filles dedans. C'est juste des... Ouais, ouais, je vois. Ouais, moi, j'étais au... Quand j'étais sur Lyon, mes deux premières années, j'étais avec le truc du Crous, là. Avec les Z. Et euh, j'avais un appart euh, de... Donc j'avais, moi, un appart seul. De... Un, un immense appart de 18 mètres carrés. <rire> et... Ba... Enfin, J'avais un bâtiment où c'était que des apparts de 18 mètres carrés, et de l'autre côté il y avait des, des bâtiments, je crois que je payais 350 euros par mois, enfin c'était payé par le, le crous quoi, enfin par, par vos impôts, enfin les miens maintenant. Et... et il y avait aussi des chambres où je crois que c'était 200 balles la chambre, c'était des chambres de 9 mètres carrés, je crois, entre 9 et 11 mètres carrés, et par contre il y avait justement la cuisine en commun. Et donc là il y avait le gros frigo et tout. Donc là c'est ça ok. Là c'est clair que tu peux te faire voler. Ouais. C'est des gens que tu croises jamais en fait. D'ailleurs je suis peut-être je... même connerie, je sais même pas si c'était frigo en commun ou alors c'est chacun avait son petit frigo dans sa chambre. Mais par contre il y avait une cuisine commun. les gens ils allaient dans la cuisine et ils faisaient leur truc quoi. Et si toi tu voulais... Enfin il y avait genre deux feux et s'il y avait déjà deux personnes tu devais attendre quoi. Ah, je me débrouille super bien. Je rigole. J'ai jamais vu quelqu'un se débrouiller aussi bien. Honnêtement, je vais même up. Sans blaguer. Je suis tellement bien que je vais up. Ah Quoique, je suis tellement bien, je sais pas. Est-ce que l'up a du sens quand même hein. Tour 8. Lui, il fait peur. Hein. Je crois que je veux peux pas la deuxième Nomi, donc je vais... je vais pas up en vrai. C'est good ça. Ça c'est un élève mais hein ça booste les autres élèves. Ça c'est pas mal contre euh, ça c'est les, les cleaves, on en parle pas trop mais les cleaves c'est intéressant contre euh, mort vivant pour le groupe. Très jaune orangé ton bord. ouais, c'est des belles couleurs, hein, couleurs de la vie ça. Comment c'est possible d'avoir autant de luck dans une partie Je sais pas. Bon, ouais, j'ai pas tant de luck que ça en vrai. J'ai eu de luck sur le Dora, mais après, Eudora c'est un perso RNG. Euh, je vais pas te raconter les 4-5 dernières games avec Eudora où ça s'est très mal passé, hein. Eudora c'est ça, hein, c'est une game incroyable pour euh, 4-5 games horribles. Hein. Donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas la piquer. Mais là en fait, euh, sincèrement je l'ai prise parce que je me suis dit que ça s'est tellement mal passé avant. Statistiquement c'est naze hein, mon raisonnement. Mais je me suis dit ça s'est tellement mal passé avant que là ça va là, ça va être la game. <rire> c'est vrai. Hein. Mais je pense que si j'étais pas en stream j'aurais pas prise. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh recrute tant que vous le pouvez. Il sait ce qu'on joue non. Ouais, Magmalock, j'adore, c'est vraiment cool. Magmalock, c'est très sympa. Bon ça marche mieux en murloc qu'en LM, mais. Bah là, le problème, c'est que j'ai pas la 5. Ah vrai, je peux pas me plaindre, hein, mais. Enfin, si je dois me plaindre, je dirais que j'ai euh... j'ai pas la peine qui est quand même la carte clé, parce qu'elle permet d'aller chercher les LM. Donc j'ai pas de chance en vrai. Ouais, il faut, faut pas up 5. Parce qu'en fait, en 5, je joue rien. Je joue pas Nomi. Bran, je joue pas spécialement. Même si Bran peut être pas mal, mais plus avec Ragna, je trouve. Mais en gros, je joue lui. Tempête. Bon, Minirag, mais Minirag, même pas tant que ça. Mais surtout Tempête de la Taverne. Donc je joue Tempête, mais c'est un peu tout. Et je trouve que l'investissement est trop cher. La majorité des, des cartes qui, qui vont m'intéresser, c'est des Tavernes 4 et des Tavernes 3. Taverne 4, il y a lui, il y a celui qui fait les rolls, et en taverne 3, il y a lui... Il y a lui en 4 aussi, en 3 il y a aussi maintenant le démon Donc en fait déjà avant ça n'avait pas de sens de passer 5 avec Nomi même quand t'es bien Mais là ça a encore moins de sens parce qu'il y a encore plus de bonnes 4 et de bonnes 3 Tout le monde vous a dans le Donc le up en fait c'est juste Sachant que c'est du scaling, c'est à dire Chaque tour, chaque LM que tu passes, que tu, que tu achètes Ça améliore ce que tu as. Donc en fait si tu up, bah, tu vas perdre 6-7 pièces bah cette pièce, c'est potentiellement deux LM que tu perds. Et rien ne te dit que tu vas les récupérer derrière. Beau bon travail. Continuez sur votre lancée. Il y a le gros ah, ah voilà bah super j'allais dire il y a aussi la boule de serviteur la boule magique qui est incroyable. celui ne me plaisait pas non plus. Oh non je peux plus la vendre. Oh non je peux plus la vendre. Quoi je vais faire par vendre ça en vrai. Oh non. Bah elle proc tout le temps sur Nomi. Bah ouais. Bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bah ouais, bah ouais. elle proc tout le temps sur Nomi, mais tout le temps, c'est.. Salut fish, du coup tu vas te réorienter sur un autre jeu pour la compète Non, bah je vais... Il y aura toujours des tournois euh, communautaires sur Battleground. Et euh... Et après je joue un peu à Marvel Snap. Donc euh, je pense que s'il y a des tournois communautaires, je ferai un petit peu des, des tournois aussi sur Marvel Snap. Il y aura moins de tournois, mais peut-être... En fait, il y aura bah, plus les tournois officiels, mais il y aura peut-être des tournois communautaires. Enfin, il y aura peut-être plus de tournois communautaires. Donc non, non, je ne vais pas me réorienter sur un autre jeu. Il n'y aurait pas de compétition, j'aimerais quand même Hearthstone et BG. Hein. Pour le coup, c'est quand même mes jeux préférés, mais... Quand, avec la compète, c'est un petit truc en plus, mais... Et franchement s'il y a des Twitch Rivals de temps en temps, s'il y a les, des tournois Solaris, s'il y a des tournois organisés par quelques structures, ça va me faire plaisir de travailler le ladder pour justement être performant sur les, sur les, sur les tournois. C'est juste que le ladder servira à plus rien. Être top 10 ladder ou être top 20 ou être top 1000, ce sera la même chose. C'est juste ça. Waouh il a un sacré board lui. Non mais il me tue Ah non il, a mis 30. il me met 30 le gars Le gars il m'a mis 30 Mais c'est honteux Faire ça. Comment c'est possible de mettre 30 Ah mais c'est n'importe quoi, <rire> c'est vraiment n'importe quoi C'est <rire> quoi le board de ce gars On est tour 11, c'est quoi ton board mec Comment t'as massacreuse doré, massacreuse normale, l'hydre, le clip, le machin Le le gars il a la ménagerie du siècle, euh, sérieux mais Franchement j'aurais pu faire 5ème, vous imaginez une game comme ça tu fais 5ème En fait bah juste tu, tu dis j'arrête le jeu Parce que t'as fait 5ème euh, Non non c'est à cause de l'e-sport C'est pas une excuse Non non c'est ça, c'est j'arrête à cause de l'e-sport <rire> non sérieux quoi C'est n'importe quoi Je suis pas mort et je râle quand même Comme quoi ça m'a affecté Ah zut sérieux Lui il joue avec des quêtes hein. Lui il a une quête cachée c'est sûr C'est clair euh, Ouais il n'y a plus de compète sur BG ni sur HS Finito Finito l'e-sport 8 ans 8 ans d'e-sport Balayé comme ça D'un revers de main Par les, les, les méchants actionnaires Qui n'aiment pas ça En vrai on dit ça Mais si on était actionnaire On dirait, on ferait la même chose hein. On arrêterait l'e-sport hein. On se met jamais à leur place Vous obtenir un ça c'est un sacré bébé, hein. Good baby, good baby. -ce qui se ici On a une créa, ça suffira pas. Elle est grosse, hein, par contre. Bah, ça suffira pas, je pense pas. Je sais pas si c'est court-termiste en vrai. Je sais pas, on va voir, de toute façon on verra bien comment on va évoluer le jeu là euh, la prochaine année. Hein. Moi, je pense qu'il n'y aura pas trop d'impact sur le nombre de joueurs et sur l'envie des joueurs de jouer. En tout cas, sur Battlegrounds, j'ai cette sensation-là. Sur Hearthstone, euh, je pense que ça, apporte, ça a amené quand même un peu un public. Le, les, les streamers qui travaillaient le Top Ladder, euh, les, les Master Tours. Parce que les Master Tours, on ne les regardait pas parce que c'était sur YouTube. Personne ne les regardait, les audiences étaient dégueu. Mais les gens savaient. Tu regardais, je sais pas, un streamer, euh, par exemple, sur Solary, démons, donc qui avait quand même des viewers, bah, lui, il tryhardait ces tournois-là. Donc, en fait, les gens qui regardaient, ils, ils savaient que euh, ce tournoi-là existait et tout. Là, ceux qui faisaient que de la compétition, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi bah, la, Je pense que la majorité ils vont changer de boulot, mais... Ça va être chaud. On a qu'une seule créa. Après, les autres, elles sont... Ouais, on est derrière. Enfin, cette game, elle est folle. Hein. Franchement. Cette game est totalement dingue. Et... Et on s'est fait éventrer par mort-vivant. Bah, lui, il a un mort-vivant de fou. Tour 12. Lui, il a un mort-vivant de... La finale va être belle. Hein. On va pas pouvoir la voir. <rire> on va pas pouvoir voir la finale. Mais la finale va être belle. Parce qu'ils ont des boards de Pluton. Ouais. À droite, peut-être il y a peut-être moyen à droite. Ouais. Ah là là, c'est tellement... C'est honteux. Il reste un truc... Il reste un vieux 8-1 tout boiteux. C'est juste que l'autre, il nous a mis 30. C'est la game de l'année. C'est la game de l'année. Mais c'est la pire game de l'année. C'est la pire meilleure game de l'année. Ah là là. Quelle angoisse. Tellement de bonheur et tellement d'angoisse dans cette partie. Ça c'est du Battleground, ça c'est du Hearthstone, ça c'est cohérent avec l'annonce d'hier. Ça c'est vraiment genre, vous allez voir, il va se passer un truc incroyable. L'esport ça va être fou pendant deux mois, t'es en mode, on a trop hâte, on a trop hâte. En fait on arrête tout. Euh Non mais finalement on va revenir sur on avait trop hâte. <rire> on va dire qu'on a rien vu. là là, quelle folie.